Ok, les cinq clés, je vous les balance déjà et puis, euh, et puis après, je vous donnerai les exemples. Donc, première chose, montrer de l'autorité. Montrer de l'autorité, c'est bah, si vous donnez cette impression que vous êtes quelqu'un d'important, qui sait ce qu'il fait, qui a une certaine posture qui a une certaine reconnaissance. Ah, ben voilà, je veux dire, si un inconnu dans la rue vous dit, tiens, euh, tu devrais t'habiller euh, différemment, ou, euh, je sais pas, demain, il y a votre idole, quoi. vous n'avez pas besoin d'idole, mais vous avez Barack Obama ou votre star préféré qui vous dit, tiens, tu devrais t'habiller comme ça, vous comprenez bien que ce n'est pas la, le même impact. Pourtant, c'est le même conseil. C'est le même conseil. Mais ça vient pas de la même personne. Donc, si vous voulez transformer des prospects en clients, il va falloir avoir un minimum cette posture d'autorité et pour parce que ça rassure ça rassure euh, un médecin qui vous dit prenez euh, un un doliprane ça ça nous rassure on sait qu'on peut le prendre ok c'est la même idée donner confiance ça c'est hyper important parce que vous pouvez faire preuve d'autorité et puis pas forcément donner confiance regardez euh, bon, on va pas parler de politique hein, pendant le sommet mais le président emmanuel macron c'est une preuve d'autorité quand même ok c'est le président mais est-ce que vous avez confiance en lui C'est une autre chose. Donc on va travailler ça, même si c'est lié, hein. Ok, c'est pas totalement séparé, c'est lié, mais on va voir que c'est autre chose encore. Partager du contenu de valeur. À un moment donné, c'est bien d'avoir une posture et tout, mais si vous faites des, si Macron commence à donner des discours inintéressants, si vous vous essayez juste de faire le, le beau, le pan, et puis en fait, il y, oh, y a rien derrière, ça n'apportera pas la. C'est ce que je vous disais au début de cette session. J'étais tout excité. La plupart d'entre vous, vous me connaissez pas. Je commençais à donner vos prénoms, à interagir avec vous, mais à un moment donné, c'est bon, ok, le gars, qu'est-ce qu'il vaut, quoi <rire> Donc c'est normal, c'est normal. Et du coup, vos prospects peuvent se poser cette question. Quatrième point adapter votre méthode de vente à votre personnalité. Ça, c'est tellement important. Tellement... Alors, on verra. Déjà, il y a il y a autant de méthodes de vente que de personnes qui existent sur Terre. Maintenant, il y a quand même des choses qui marchent mieux que d'autres. Ok, on va pas se mentir. Il y, a, il y a des stratégies, des tactiques qui marchent mieux que d'autres. Mais si vous prenez une méthode qui marche bien, mais c'est pas adapté à qui vous êtes, ça va juste rien donner du tout en fait. Euh, si par exemple vous me faites un, euh, vous me donnez euh, la meilleure glace à la pistache au monde, si je suis allergique à la pistache, euh, peu importe si c'est le meilleur glacier au monde, ça va pas marché, ça va pas collé. Du coup, je ne vais pas la manger. Donc, c'est pareil. Si vous avez une méthode de vente qui est pas collée et alignée avec qui vous êtes, ça va pas marcher. Donc, on va parler de ça. Et à la fin, montrer du leadership. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. Et je vais vous donner quelques exemples précis de comment signer des clients ou re des clients ou attirer des euh, des partenaires. Voilà. J'ai... Essayez de prendre quelques idées à chaque fois. Je pourrais passer une journée à vous donner euh, des exemples de tout ce que j'ai fait et je vais me présenter un peu parce que pourquoi Ça fait 11 ans maintenant que je suis entrepreneur. Je suis né en France de parents chinois. Euh, j'ai grandi dans un quartier populaire, dans une famille plutôt euh, pauvre. Hein. Franchement, euh, on était endettés, pauvres du moins en, en France. Euh, à Paris 20e, dans un quartier euh, populaire, je te dis. Euh, et... J'étais pas prédestiné à être entrepreneur. En fait, mon frère et mes parents même étaient restaurateurs et moi, ça me dégoûtait. Je me disais non, non, l'entrepreneur, c'est pas fait pour moi. Je voulais vraiment, hein, littéralement, je voulais être fonctionnaire, travailler de 9h à 17h et après vivre ma vie. C'était ça. À l'école, c'était ça ma perception de la vie. La vie, elle commence à 17h une fois que tu as fini de travail parce que 9h à 17h, c'est juste pour gagner de l'argent. Puis, la vie euh, euh, m'a balancé des défis euh, dont je m'attendais pas. Euh, qui sont transformés en opportunités. Euh, c'est presque un peu bizarre de, de dit comme ça, mais en fait, j'ai perdu ma mère. Euh, suite à une longue maladie, elle s'est fait opérer. L'opération s'est bien passée, mais elle avait 60 ans, c'était trop dur pour elle. Et du coup, elle est décédée suite à ça. Euh, puis, eu, euh, j'ai dû m'occuper de mon père qui avait 82 ans à l'époque et j'ai dû revenir en France parce que j'étais en stage d'un an en Chine. J'ai dû revenir en France pour rester à la maison et m'occuper de lui. Et c'est là que je me suis lancé dans le business web. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait à Shanghai J'étais en stage e-commerce. C'était à 11 ans. Donc, on était au tout début du marketing digital. J'avais pris beaucoup d'intérêt, euh, je me suis lancé dans, dans le blogging, etc. J'ai fait plein de choses, blogging, freelance, création de sites web. J'ai même été salarié à un moment. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur le web. Et du coup, petit à petit, bah, j'ai eu plusieurs spécialisations. Hein. Voilà, je suis l'auteur notamment du guide du blogueur qui est apparu en 2017. Euh, aujourd'hui, j'écris renouvellement et là, je suis en train d'écrire mon euh, troisième euh, et nouveau livre ou quatrième. Ça dépend comment on compte. Euh, et du coup, aujourd'hui, ma spécialité avec mon équipe, c'est d'aider les coachs à vivre de leur business. C'est vraiment, vraiment euh, la niche dans laquelle j'ai voulu me mettre parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et je me suis rendu compte que finalement, ce qui m'intéressait, c'était c'était les interactions, c'était les échanges. C'est hyper sportif, c'est une danse le coaching. Et du coup, quand j'ai vu que j'étais capable de coacher et que j'étais plutôt bon, on va dire, et que surtout le coaching permettait de passer à l'action plus que par exemple la formation en ligne ou le freelancing, le freelance, et eh bien là, je me suis dit je vais me coacher, je vais coacher, je vais coacher. Et très rapidement, je me suis mis à aider les coachs aussi parce que ça a été un modèle durant toutes mes dernières années. Chaque année, j'ai fait un truc et l'année d'après, par enthousiasme et pas envie de partager, j'ai commencé à aider les gens. Du coup, ça fait maintenant 12 mois qu'on est spécialisé uniquement sur le coaching. Voilà, On a créé un business du « on » parce qu'on tout et pourtant, on a une dizaine de personnes dans l'équipe. Euh, on a généré un chiffre d'affaires de près de 200 000 euros l'année dernière, sachant qu'il y a 4 ans, j'étais à peine à 30 000 euros et cette année, on vise 400 000 euros hors taxes. À part ça, je vais vous le montrer en image. Euh, je suis papa d'une fille qui s'appelle Evie, qui fête ses quatre mois là où c'était hier, et euh, je suis marié avec Marina, qui a, euh, euh, qui a, j'allais donner son âge, mais c'est pas ça qui vous intéressez, Qui vit et on vit ensemble à neufchâteau en marne en région euh, parisienne. Voilà, voilà pour la présentation et let's go pour quelques exemples. Donc je vous parlais de montrer de l'autorité. Okay. Montrer de l'autorité. Alors vous allez voir, oui, euh, je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent et c'est intéressant. Euh, forcément, d'habitude on est un peu moins, donc je suis un peu plus, c'est un peu plus facile de répondre aux questions, mais je vais faire mon maximum. Okay. Donc je vais vous parler de montrer de l'autorité avec quelques exemples. Euh, quelques exemples. Il y a dix jours, j'ai fait une, une immersion, donc ça c'était le dernier jour et euh, et du coup, j'ai fait un selfie. Et sachez qu'en 2014, j'ai lancé ma première conférence. C'était à conférence Solopreneur. Euh, c'était dans cette même salle, je crois. Non, c'était pas dans cette salle, mais c'était dans le même lieu, pas dans cette salle-là. Et en 2014, j'étais que dalle. Bon, je sais pas qu'aujourd'hui je suis une grande personne, mais en tout cas, euh, j'étais très peu connu. Et instantanément, en créant ma première conférence, je me suis créé un nom dans le secteur. Pourquoi Parce que bah, c'est qui ce cet entrepreneur web qui fait des événements en présentiel Tout de suite, ça donne une certaine autorité. Alors, juste que vous compreniez bien, je ne suis pas en train de vous montrer des exemples de quoi faire. Je suis en train de vous montrer des exemples pour expliquer le concept et pour vous donner des idées. Parce que si vous commencez à tout mettre en application, c'est… Pas possible. Et je suis pas en train de vous dire, faites un événement forcément. Hein, D'accord C'est juste une illustration. Du coup, j'ai fait un événement, j'ai fait un selfie sur Instagram. Euh, bah J'ai même Claire qui m'a donné un coup de main pour faire des stories et tous les heures, on partageait les coulisses euh, de ça. Et vous imaginez ce que ça peut créer chez les prospects. Waouh, Lingen, dans cette période-là, il a le courage ou il a la bêtise. Hein, chacun voit… Est-ce qu'il veut euh, de lancer un événement waouh, il y a des clients, ça veut dire qu'il a un business qui tourne, euh, les gens ont l'air heureux, ça veut dire qu'il doit véhiculer quelque chose de bon. Vous voyez Cette autorité-là, vous avez certainement des éléments d'autorité que vous n'avez pas exprimés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si j'ai si, si publié un livre et que je le mets comme ça, vous ne le voyez pas le livre. Vous ne savez pas que je suis auteur. Mais si je le mets comme ça et que je vous dis que je suis auteur, Pourtant, c'est la même réalité. C'est la même réalité. J'écris des livres, que je vous le dise ou pas, que je vous le montre ou pas. Mais la perception de la réalité est tout de suite différente. Il y a, des, il y a une grande probabilité quand je vous ai parlé du livre, tout de suite, vous avez dit, oh, le mec, il a écrit chez Errol. Alors, vous me connaissez pas vraiment, mais waouh. Et en fait, c'est à vous de jouer sur ça. Un livre que je peux vous recommander, c'est un très mauvais titre. Hein. Euh, s'appelle euh, « Influence et manipulation ». Influence et manipulation où il parle comme ça de, de comment influencer euh, les gens. Et euh, moi, ce que j'ai appris, c'est, euh, alors je vous le fais en français, mais ouais, it's not bragging if it's true. C'est pas se la péter si c'est vrai, ok Parce que parmi vous, il y a peut-être cette idée de ouais, mais moi, je suis pas comme ça, je suis quelqu'un un hein, modeste, je suis pas habitué à me la raconter. Si j'écris un livre, j'écris un livre. C'est pas ce, la péter si je parle, si je dis la vérité. Si je m'appelle Lingen et que j'ai 35 ans, je m'appelle Lingen et j'ai 35 ans. Je me la pète pas en donnant un fait. Maintenant, si tous les jours je vous dis j'écris un livre, c'est le meilleur livre au monde. OK. Là, c'est subjectif. J'ai écrit un livre, c'est la réalité. J'ai fait un événement, c'est la réalité. Est-ce que l'événement, il était bien ou pas? Bah écoutez, euh, j'ai pas écrit dans, le, dans le, la description, c'est le meilleur événement euh, selon. Euh, auxquels ont participé les participants euh, selon euh, moi voilà j'ai pas inventé les choses la selfie le selfie c'est une réalité les gens sont ont l'air contents voilà c'est une réalité donc si c'est votre réalité si vous avez des accomplissements les cacher ne va pas vous aider et j'ai presque envie de vous dire que c'est une forme de mensonge non malveillant c'est pas malveillant mais c'est une forme de mensonge de cacher ce que vous faites et ce que vous êtes et, euh, et, voilà, et ce que vous avez accompli dans votre passé. Donc, ça, c'est le premier exemple que je voulais vous donner. Euh, L'autre, bah, le deuxième, c'est le livre. Hein. Alors, par contre, je peux vous dire que quand j'ai publié le livre, euh, il a été euh, acheté par 2000 personnes. Je peux vous dire que j'étais hyper enthousiaste et j'en parlais tout le temps. Alors, je n'en parlais pas en mode prétentieux, je ne pense pas, en mode c'est le meilleur livre, achetez-le, euh, croyez-moi, ça vaut, voilà. Mais j'étais hyper enthousiaste et j'en parlais, j'en parlais, j'en parlais. Donc, je vous, je vous laisse deviner ce que ça peut provoquer 2000 personnes qui achètent un livre qui a l'air pas mal. Hein. Vous allez sur Amazon, vous verrez euh, ce que ça fait comme effet quand les gens voient mon livre à la FNAC. Et puis, bah, je vous invite à réfléchir à ce que ça fait sur mon chiffre d'affaires. Alors, j'ai pas de trace totalement chiffré sur quel est l'impact d'un livre sur mon chiffre d'affaires mais c'est facilement des vingtaines trentaines cinquante mille euros sur les mois et les années à venir ça m'a permis de donner des cours dans des écoles ça m'a permis de vendre du coaching etc euh, je les ai pas les livres ils sont là bas mais vous, vous la moitié la moitié des personnes dans le sommet ont écrit des livres d'ailleurs dans le groupe facebook allez-y hein, on, on fait des on offre de, les livres en, en sous forme de jeux concours donc c'est Hyper important. Les gens écrivent des livres, pas que pour le plaisir, mais parce que niveau business, c'est intéressant. Ok. Donc, premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de montrer des preuves d'autorité. Alors là, forcément, je vous ai donné des choses un peu plus haut niveau, mais ça peut être des petites choses. Hein, si vous voulez que je vous donne euh, à quoi je pourrais penser, bah, c'est. Euh, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais si vous êtes certifié, allez, je suis tellement pas fan que je vais le mettre entre parenthèses. Parce que le problème, c'est que quand vous mettez ce genre de choses sur votre profil LinkedIn, ça donne tout de suite l'impression « je veux vendre, je veux vendre. Regardez, je suis certifié, je vends du coaching. Que, euh, donnez, okay » C'est pas l'impression que vous voulez donner. Mais le fait d'être certifié, qu'est-ce que je pourrais euh, vous dire comme euh, marque d'autorité ben Voilà, si vous avez euh, donné une conférence et que vous avez une photo, bah ben, allez-y. Euh, si vous avez un... Euh, témoignage client ok allez-y témoignage client au sens euh, large hein, ça peut être un screenshot vous cachez son nom est ce que je peux publier ça sur les réseaux sociaux ou ça peut être vous simplement parler d'un client ok c'est pas forcément euh, hein, euh, le, le témoignage client sous format vidéo que vous connaissez euh, top alors je continue est ce que vous avez des questions est ce que vous avez des questions Ok, alors. Combien de temps dure la session euh, Camille, on va aller jusqu'à 10h45, 11h, et après on fera un coaching en groupe euh, facultatif, mais 11h, je préfère te dire 11h max. Euh, merci, Mathéo avait répondu. Euh... Il y aura un replay. Alors, tous les replays sont pendant 48 heures seulement, euh, sauf le mien. Le mien sera disponible toute la semaine. Bah, merci, Mathéo. Euh, vous répondez déjà. Euh, Qu'entends-tu par coaching Ah, alors, ouais, merci beaucoup, Sandra. Moi, je suis en train de vous parler de montrer de l'autorité, euh, pas dans vos sessions de coaching. Hein. OK, merci pour la précision. Euh, je suis en train de parler des clés pour attirer des clients. Je suis dans une... Là, je suis en train de parler de marketing. Hein. Marketing et vente. Parce que euh, quand vous coachez, euh, ce n'est pas forcément ça que je suis en train de vous dire. Juste pour être clair, là, on parle de communication. Voilà, c'est ça. Merci Octavie qui a répondu aussi. Euh... Il est fier d'être papa carrément. Ok, Matine, cool. Euh, si on a encore rien à montrer, Christelle, on a toujours quelque chose à montrer. C'est juste que parfois, bah, forcément, je vous ai donné ces exemples-là. Là, vous êtes parti. Bah moi, j'ai euh, voilà. Mais ça peut être un truc très simple, hein. un article de blog ou sur LinkedIn. Vous prenez deux heures, vous racontez ce que vous savez, vous écrivez ça sur LinkedIn, c'est deux heures et cet article, vous pouvez le partager partout, ok? Ça peut être très simple. Moi, je vous ai donné des gros exemples pour vous faire comprendre le concept. Mais au quotidien, euh, par exemple, vous n'avez pas vu. Euh, ouais, moi, vous allez me dire, c'est un gros, gros exemple. Au sommet, je vous dis, il y a combien d'inscrits, tout ça. Mais euh, ça peut être. Voilà, j'ai fait un coaching en groupe euh, avec euh, des participants. Si ça vous intéresse, on organise ça la semaine prochaine. Mais les participants, ça se peut, il y avait trois personnes. Bah, c'est bien trois personnes. Okay la personne a juste besoin de savoir que vous organisez des sessions d'ateliers de coaching en groupe et du coup la personne peut être intéressée pour s'inscrire à votre prochain coaching en groupe. Ça ne doit pas forcément être énorme. Mais pourtant être certifié est un fait. Oui Camille, alors je dis pas de le cacher. Je dis pas qu'il qu faut le, le cacher. Par contre, euh, tous les faits, quoi tous les faits doivent être hiérarchisés. Il y a plein de choses. Je sais pas. Je me suis fait opérer la semaine dernière. Je prends des doliprane. C'est un fait, mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Après, il y a une hiérarchisation. Euh, donc, quand je te dis sur ton profil LinkedIn, par exemple, de pas mettre forcément tout de suite certifié si tu fais du bit souci, je te dis pas de le cacher, de ne pas le mettre du tout. Ok. Merci pour vos questions parce que ça permet de clarifier les choses. Euh... Alors, certifié ou non, ça, Malory, ça dépend auprès de qui Si tu vises des entreprises, c'est sûr. Mais moi, par exemple, euh, j'ai des problèmes en amour et je vois tout de suite le gars, il débarque, je suis coach certifié euh, et je peux vous aider dans, dans votre relation amoureuse. Le français lambda, il va se dire, bah, écoute, lui, il essaye de me vendre un truc, euh, il va me donner des leçons. Les gens, ils savent pas, ça veut dire quoi Ok, il est diplômé pour m'aider. Ah ouais, tu vois. Alors que si tu mets simplement, j'accompagne, les personnes en quête d'amour à, à, à s'épanouir, tu vois, un truc comme ça, ce n'est pas ma spécialité. Ah, ok, bon, il accompagne, ok, euh, d'accord, bon, ça veut dire quoi Alors que coach, si vous mettez tout de suite, je suis coach certifié, aujourd'hui, vous, vous comprenez bien qu'il y a auprès de certains publics une connotation négative à l'emploi de coach. C'est triste, hein C'est triste parce qu'il y a eu des mauvaises pratiques et puis parce que voilà, en France, on est très critique. Dès qu'il y a un nouveau truc, on le remet en question et puis voilà. Euh, moi, je ne suis pas certifié. Moi, je suis pas du tout certifié, Sandra. J'en suis presque fier. Par contre, c'est sûr que je vais me faire certifier euh, prochainement. Je me suis auto-certifié. Euh, c'est mes, mes clients qui me certifient. Mais euh, je reste humble. Hein. Euh, je reste humble. Cette année ou l'année prochaine, je vais voir si, si je me forme formellement. Okay Parce que je veux pas que vous croyez qu'il y a que l'école qui peut vous former. Ça, c'est totalement faux. Je vous le dis tout de suite. Totalement faux. Euh, Julia, j'ai l'impression que le coach euh, dans sa communication doit prendre la casquette d'un expert euh, ou d'un mentor ce qui n'est pas le même métier qu'un coach, pas la même posture, pas le même impact ça apporte beaucoup de confusion okay. Alors, euh, Julia, tu es certainement coach certifié moi je vais vous dire un truc hein. on est au sommet virtuel coach en mission euh, je travaille pas pour euh, euh, pour des labels je travaille pas pour euh, des, euh, des écoles. Euh, je n'ai pas de maître. J'ai personne qui me commande, qui me dit quoi faire. Ça va en plaire à certains. Ça va euh, déplaire à d'autres. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis là pour vous aider à développer votre activité de coaching. Si vous êtes certifié, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Si vous n'êtes pas certifié, vous n'en avez pas besoin. Il n'y a rien qui vous oblige légalement à l'être. Euh, donc, c'est bien qu'on qu parle de ça. Par contre, par contre, ce que je vais vous dire, c'est que le monde a besoin de coach. Si vous avez envie de vous former pendant un an, deux ans et venir aider les gens, ok. Mais si vous pouvez aider aujourd'hui des gens et que vous n'avez pas besoin d'un bout de papier pour vous dire que vous pouvez aider des gens, bah, je vous invite à faire preuve de pragmatisme. Okay. Je ne suis, suis pas formateur sur le coaching. Par contre, d'expérience, empiriquement, je peux vous dire qu'il y a une grande partie de la population qui peut aider des gens. Ça va parfois être sous forme de formation, consulting, coaching. Maintenant, le coaching, il y a des écoles qui vont vous dire le coaching, c'est ça. Ok. Bah Les écoles, elles disent ce qu'elles veulent. Moi, je dis ce que je veux. Qui a raison, peu importe. Ok. Je veux pas rentrer dans ce débat. Ce que je peux vous dire, c'est que si aujourd'hui, vous avez envie d'aider les gens et que vous pensez que vous êtes compétent, posez-vous vraiment la question de comment je peux aider les gens plutôt que… Dans quel cursus scolaire je peux rentrer okay On n'est plus dans le même monde. Vous voyez, euh, la dernière fois, j'étais dans un restaurant. Il y, a des, il y a des restaurants, des chefs qui s'autoproclament euh, autodidactes. La seule chose qui est intéressante, c'est est-ce que vous pouvez apporter de la valeur à la personne que vous coachez Si vous êtes coach certifié, vous n'apportez pas automatiquement de la valeur. Moi, je connais des coachs certifiés qui sont malveillants, qui font des choses non éthiques. Donc, la certification n'est rien. C'est qui vous êtes et ce que vous donnez qui importe. Okay. Voilà. Euh, et puis, euh, encore une fois, le coaching, c'est la définition que vous voulez donner. Hein. Moi, j'ai un coaching très pragmatique un peu à l'américaine. C'est que durant une session, je vais surtout vous écouter, vous poser des questions. Okay. C'est quand même une base du coaching. Par contre, si à un moment, je dois vous faire une recommandation, je dois vous donner un conseil, je vois que vous tournez en rond et que ça vous avance pas plus, de tourner en rond parce que j'ai d'autres sujets à travailler avec vous, bah, je vous donne une, un élément de réponse. Okay. Euh, je ne suis pas idéologue du coaching. Okay. Je ne suis pas un idéologue, je suis un pragmatique et, et c'est ok si ça ne plaît pas à tout le monde. C'est vraiment ok. Euh, quel est ton logiciel de Mindmap euh, Mindnode s'appelle. Mindnode. Euh, as, -ce que, y a-t-il une différence entre accompagnement et coaching euh, Moi quand j'emploie je, le terme accompagnement, j'inclus du coaching. Okay? Par exemple, nous, on a un programme d'accompagnement où vous êtes coaché, mais vous suivez aussi des formations, vous venez aussi à des conférences euh, et on vous offre aussi un livre. Donc, c'est un accompagnement global. Et il y a du coaching en groupe, du coaching individuel. Euh... Alors, je lis le malaurice en froid. Hein? Ok. Euh, non, Mallory, euh, je vois ce que tu veux dire. En termes de tarification, les prospects, sont, oui, ils te demandent ce qu'ils veulent, mais le prospect, il a surtout envie de voir quelle valeur tu lui apportes. Moi, j'ai vendu il y a trois semaines du coaching en dev perso pour une problématique très personnelle. Okay, je vais même pas vous la donner parce que j'ai envie de respecter la confidentialité de mon client. Je lui ai vendu un pack. Alors, c'est pas mes tarifs habituels. Hein. En business coaching, je suis beaucoup plus cher. Mais je lui ai vendu un pack sur quatre mois, une heure par semaine, toutes les semaines, à 6 000 euros, euh, à 6 000 euros taxes, non 6 000 euros TTC. 6 000 euros alors que je ne suis pas certifié, que je suis business coach à la base, je suis pas coach en dev perso et je lui ai quand même vendu ça à 6 000 euros. Mais vous croyez qu'il me paye comme ça juste parce que je lui dis que je suis coach Qu'est-ce qui s'est passé avant La personne a appris à me connaître, je lui ai offert une session, on a discuté, il a vu ce que j'ai fait. Ce qui l'a intéressé, c'est de travailler avec moi, pas pour mes diplômes, il ne sait même pas, mais pour la valeur que je lui apporte. Okay je vais vous parler de ça après, Profession Coach, c'est un livre que je vous recommande. Il parle d'expérience de coaching. Aujourd'hui, par exemple, moi quand je recrute, je demande même pas le CV. Je crois que je crois que la moitié des gens que... qui sont dans mon équipe, je connais même pas leur CV, je connais pas leur diplôme. Ce qui m'intéresse, c'est on se fait un appel, on se fait une interview, Peut-être que tu travailles gratuitement pour moi au début ou pas très cher et prouve-moi de quoi tu es capable. Ton diplôme, il ne m'intéresse pas du tout et je vous invite vraiment à avoir ce pragmatisme. Ce n'est pas parce que vous, peut-être Mallory, toi tu es très attaché à ça, tu es très attaché à cette notion mais moi, je vais, si j'achète un, un masque, il faut qu'il soit certifié norme européenne. Okay et c'est normal, tu as raison tu vois, pour un masque pour le coup. Mais tes clients ne réfléchissent pas forcément comme ça. Donc, ne projette pas ton mode de fonctionnement à tes prospects. Après, tu as le droit d'aller chercher des clients comme ça, hein. mais garde en tête que la plupart des gens, ça ne les intéresse pas. Sauf si vous travaillez pour des entreprises. Là, c'est autre chose. Euh, je vais malheureusement devoir passer à la suite parce que j'aime vraiment répondre aux questions, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Je ne sais pas Val, quelle école encore. Je vous avoue que je suis attiré par aucune école pour le moment. Parce que... ouais. Ok, je vais malheureusement zapper un peu vos questions et je vais voir à la fin comment je peux vous répondre après. Euh, ok, on est à peine au deuxième point et je vais vous parler, c'est de donner confiance. Ça, c'est hyper important de montrer vos valeurs. Alors, c'est des exemples, hein. je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire. Alors ça, je sais dans les écoles, on vous dit qu'il faut, vous êtes un miroir, vous êtes neutre, etc. Ok, vous faites ce que vous voulez. Ce que je peux vous dire, c'est que ça, ça marche. C'est pas la seule manière de marcher. Attention, je ne dis pas ça non plus. Mais faites quelque chose en alignement avec qui, avec qui vous êtes plutôt que parce qu'une école vous l'a dit. Et si vous êtes aligné avec ce que l'école vous dit, ok, top. Mais posez-vous la question. Est-ce que vous êtes aligné vraiment sur le fond ou parce que vous êtes quelqu'un de scolaire qui aime bien suivre les choses, les instructions et parce que l'école vous a dit, ne faut pas parler de qui vous êtes, alors vous n'en parlez pas. Je vais vous donner un, un exemple. Euh, moi, par exemple, euh, dans mes valeurs, il y a la famille. Pour moi, c'est hyper important. Voilà, je vous présente Marina et ma fille Evie. Euh, J'ai beaucoup hésité avant de publier une photo et euh, voilà. Mais peu importe. La famille, pour moi, c'est... Hyper, hyper important, bien plus important que le business. Et du coup, ce serait presque hypocrite pour moi de ne pas parler de ma famille sur mon Instagram. Pourquoi je vais parler de mes vacances, de mon business, de mes clients, des nouveaux livres que j'achète, des nouveaux outils. Je vais vous donner des conseils et je vais pas parler d'une des choses les plus importantes dans ma vie. Donc, le truc, c'est quand vous partagez vos valeurs, ce que vous n'aimez pas, c'est que ça va faire fuir des gens. Mais ce que vous voulez, ce que je veux que vous reteniez, c'est tous les gens qui vont être attirés par vos valeurs, qui vont être intéressés par ce que vous faites. Et vous n'avez pas besoin de conquérir le monde entier. Okay je suis pas du tout fan de Trump, okay, on est d'accord. Je suis pas du tout fan de Trump, mais j'ai lu que Trump, il est en train de vouloir revenir dans euh, la politique et le parti euh, des Républicains, bah, il a plein de fans et il a plein de gens qui l'apprécient. Le gars, il a compris un truc c'est qu'il il, il pouvait partager ses valeurs et être soi-même et il n'avait pas besoin de plaire à tout le monde pour réussir. C'est triste hein, que, je vous de, que je vous cite Trump en exemple, mais c'est la réalité. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en en partageant vos valeurs, même là, je vais peut-être vous faire fuir des gens. Si vous, parmi vous, la famille n'est pas si importante que ça pour vous, eh ben, il y a des grandes chances que vous ne devriez jamais client de chez nous et c'est okay, ok. Vous n'avez pas besoin d'être marié ou d'avoir des enfants, mais au minimum, vous êtes intéressé par la valeur famille. Pourquoi Parce que si vous n'êtes pas intéressé par la valeur famille, ça veut dire que vous avez d'autres valeurs et je respecte. Mais si votre valeur, c'est juste la liberté, juste le voyage, juste le matériel, juste les relations amicales, les relations amoureuses, je sais pas, il y a quoi comme valeur en dehors de la… voilà, le business la croissance, le dev perso, mais que la famille, ça vous intéresse pas, de toute façon, on va pas s'entendre parce que quand vous allez rejoindre notre programme, bah vous allez voir qu'on vous parle de créer un business qui soit aligné, écologique et qui vous mène vers votre passion. Et vous, vous allez me dire mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Bah, du coup, vous allez demander un remboursement. Ça rien qu'on travaille ensemble. voyez Donc, c'est vraiment important. Euh, je pourrais en parler des heures, mais je vais passer à la suite. Aussi, donner confiance et faire preuve de vulnérabilité. Et ça, c'est dur beaucoup. Euh, par exemple, j'ai partagé dans un épisode de podcast, et je vais vous partager le lien si ça vous intéresse, je vais vous le mettre dans le chat, où je fais mon bilan de 2020, notamment le bilan financier. Tout okay, à l'heure, je vous ai dit que j'avais fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, je vous ai pas dit quel profit j'ai fait. Et je veux vais pas vous le dire là, si vous êtes intéressé, allez écouter l'épisode de podcast. Et je me rends vulnérable, en fait. Je me rends vulnérable. Je n'ai pas besoin de prouver à terre entière que je suis parfait. Je le fais pas pour des raisons de manipulation, mais si vous les manipulez, il faudra même parfois inventer des problèmes parce que les gens, ça les intéresse pas de suivre juste un gars parfait ou une fille parfaite. Vous le voyez bien dans les, dans les films de super-héros. Le héros, il y a toujours un moment où c'est galère. Les gens, ils ont envie de ça. Ils ont envie de voir que vous êtes proche d'eux, que vous êtes humain et que vous êtes comme eux. Donc, attention, ne le faites pas par manipulation, euh, vous voyez, moi, j'aurais l'épisode de podcast, j'aurais préféré dire autre chose, hein, mais euh, je vous dis, je le fais, voilà. Euh, mais ça crée de la confiance, ça crée de la confiance. Le gars, il est vrai, le gars, il est authentique. Je peux peut-être travailler avec lui. Donc, c'est ce que je vous invite à donner comme image. Euh, partager du contenu de valeur, troisième point que j'aimerais vous partager. Euh, les vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, moi, ça fait. Euh, j'ai plus de 10 000 abonnés. J'ai, je ne sais pas, j'ai 800 euh, vidéos, je crois. J'ai commencé il y a 10 ans. Vous voyez, là, j'ai des vidéos avec 344 000 vues, 80 000 vues, 75 000 vues. Euh, et les vidéos ont pour euh, deux objectifs. Le premier objectif, alors, c'est pas ça que je voulais faire. Le premier objectif, c'est de vous attirer du trafic. C'est ce qu'on appelle le marketing de contenu. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des podcasts. Donc, quand je publie, euh, est-ce que je pourrais vous donner un exemple bon. C'était à l'époque, hein, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, je voulais attirer des, des gens qui étaient intéressés par euh, Twitter. Du coup, j'ai créé une vidéo Twitter. J'ai appelé ça « Guide Twitter pour débutants » ou « "tutoriel Twitter », vous voyez. Et j'ai mis des mots-clés en description, j'ai mis des mots-clés pour attirer des gens. C'est comme ça que j'ai fait presque 500 000 vues euh, juste avec euh, des euh, tutoriels Twitter. Attirer des gens, c'est bien, mais après, il faut les transformer en, en prospects et en clients. Ça, c'est une autre histoire encore euh, où je vais pas approfondir, mais l'idée, c'est voilà d'apporter du contenu, des inviter par exemple à faire un appel avec vous. Pareil pour le podcast. Moi, j'ai fait plus de 200 épisodes de podcast. Les podcasts audio, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui vous écoutent pendant 10, 15, 30, 1 heure, euh, 15 minutes, 30 minutes, une heure. Et du coup, il y a comme une relation qui se crée. Waouh les semaines, il me donne du contenu, c'est génial! Waouh, waouh, waouh, trop bien! Et pareil, ce sommet, ce sommet, c'est un parfait exemple. Vous euh, Voyez, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez d'un point de vue marketing pour moi, j'ai rien à vous cacher. Vous n'êtes pas bête de toute façon, hein euh, et puis même ça peut vous donner des idées. Pourquoi j'ai créé un sommet? Oui, j'aime rassembler des gens, j'aime apporter de la valeur, mais d'un mais point de vue marketing, c'est génial pour moi. C'est des milliers d'inscrits, euh, c'est des prospects qualifiés, hyper qualifiés, et qui vont devenir clients sous une forme ou une autre, un jour ou ou, ou un autre, quoi, pas tous, hein, mais il suffit que 1% des participants euh, du euh, sommet deviennent clients pour que ce soit une, une opération hyper rentable. Okay Je ne suis pas en train de vous dire donc forcément de faire un sommet, mais d'apporter de la valeur. Par contre, si vous regardez ce webinaire, si vous regardez les prochaines présentations et que le contenu n'apporte pas de valeur, ça va m'apporter zéro client. Hein. Il faut que ça apporte de la valeur. Je passe au quatrième point et je fais un temps de questions-réponses. Alors, non, je vais faire un petit temps de questions-réponses quand même. « C'est quoi la limite avec la vie privée Mon but n'est pas d'être influenceuse non plus. Je trouve ça compliqué. » Betty, en fait, la limite, c'est toi qui te la donnes. Tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas en train de vous dire de partager des photos de vos enfants. C'est juste une illustration. D'ailleurs, euh, je l'ai pas fait. Euh, J'ai attendu trois mois pour le faire. Ok. Je suis en train de vous dire que si vous êtes dans le coaching, c'est pour pour créer des, des relations inter pour créer des relations. Une relation ne peut pas se créer sans que vous vous partagez un minimum de qui vous êtes. Et si vous êtes à l'aise. Si vous aimez un livre et que vous êtes à l'aise, prendre une photo « j'ai aimé ce livre, ça m'a permis d'apprendre ça », ça ne vous coûte pas grand-chose. Vous n'êtes pas obligé de faire un selfie de votre enfant ok, pour partager des choses. Ce euh, n'est pas forcément du voyeurisme. Okay, moi, par exemple, quand je pars en vacances, est-ce que je le fais Je le fais un petit peu. Mais pour Noël, par exemple, je n'ai pas partagé tous les repas. J'en ai partagé un petit peu. Mais, mais parce que moi, ça fait partie de ma personnalité. On va en parler un peu plus après. Si dans ma vie de tous les jours, j'aime partager à mes amis euh, ce que je fais, je vois pas pourquoi je le ferais pas avec mes clients parce que je vois pas mon business comme juste un moyen de gagner de l'argent. Sinon, on ne vous lancez pas dans le coaching. Vous savez tous que si vous voulez gagner de l'argent, il y a d'autres moyens de le faire. Si vous lancez dans le coaching, c'est pour créer des liens et c'est pour que pour mettre un peu d'humain et de qui vous êtes dans ce que vous faites. Si vous ne mettez pas de qui vous êtes dans ce que vous faites, créer un business dans, dans le coaching, ça va être presque impossible. Je vais vous le dire tout de suite, ça va être presque impossible. Maintenant, quand je vous ai dit ça, il bah, y en a peut-être qui vont se dire, bah mince alors, j'aurais pas dû venir à ce sommet, euh, ce n'est pas pour, fait pour moi le coaching. J'aimerais vous faire réfléchir sur un truc. C'est qu'aujourd'hui, vous pensez par exemple que certaines choses, vous ne voulez pas les faire, mais je peux vous dire que ce n'est pas vos pensées, c'est des croyances que vous héritez. De votre famille, de votre entourage, de votre conjoint, de vos amis. Par exemple, cette idée de publier une photo de mon bébé, de ma fille, pendant un moment, je voulais pas le faire. Pourquoi? Parce que je voulais, je savais que dans mon entourage, il y avait des parents qui me critiqueraient, qui me diraient, c'est nul, fais le, le fais pas, ton bébé est pas d'accord, plus tard, non, il y a des pédophiles. <rire> Bref. Et... Et parce que je voulais pas qu'on me critique, inconsciemment, ça m'a affecté. Et ça m'a fait faire, fait prendre une décision. Et à un moment, je me suis dit, mais non, écoute, je ne vais pas publier des photos tous les jours de ma fille, mais euh, une fois tous les trois mois, si j'ai envie, je le fais quoi. Mince. Je veux pas me laisser influencer par d'autres personnes. Je veux pouvoir prendre mes propres décisions. Okay? Ça peut me faire réfléchir, je reste humble, mais à la fin, c'est quand même moi qui décide. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est pas parce que là, je vous ai dit partagez un peu de votre vie privée que vous pouvez le faire, que vous devez le faire, par exemple. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la thématique d'aujourd'hui, c'était de vous aider à attirer des clients. Si aujourd'hui, vous attirez des clients sans parler un minimum de vous, bravo, dites-moi comment vous le faites. Okay, je serais très intéressé. Mais si vous n'attirez pas de clients et que vous voulez garder votre modèle actuel, est-ce qu'en continuant un modèle actuel qui vous apporte un résultat, subitement un jour, ça va vous apporter des résultats Et pour prendre aussi un peu de recul, euh, attention, créer un business de coach, c'est hyper complexe. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ce pas genre juste en publiant une photo de votre fille ou de votre fils que vous allez attirer des clients. Hein. C'est juste un élément que je vous partage là. Ok. Euh, top, je réponds à d'autres questions. Que penses-tu de la chaîne YouTube comme canal d'acquisition Ouais, c'est très intéressant. Par contre, sur le court terme, ça ne va rien, rien t'apporter. Il faut juste que tu aies ça. Par contre, tes prospects actuels, tu peux faire une, une vidéo et tes prospects qui hésitent à travailler avec toi ou qui ne veulent pas faire un appel avec toi, tu leur envoies la vidéo et tu leur dis, tiens, j'ai pensé à toi, regarde cette vidéo. Ça parle de ça. La personne regarde et vous montez dans son autorité. La personne, elle gagne confiance en vous. Elle comprend un peu plus euh, aussi euh, vos valeurs, votre expérience, vos compétences. Et après, peut-être qu'elle a envie de travailler avec vous. Okay. Euh, pas que vous ne m'en voudrez pas euh, de ne pas répondre à toutes les questions. De toute façon… La valeur, ce n'est pas que moi qui l'apporte, mais je vois que vous communiquez entre vous. Donc, vous n'écrivez pas dans le vent. Voilà, si ça peut vous rassurer. Euh, adapter sa méthode de vente à sa personnalité. Là, j'aimerais donc introduire un peu plus cette notion d'expérience de coaching. Moi, par exemple, à la base, je n'aime pas vendre du tout. Euh, cette idée de acheter mon truc, il vous reste 15 jours avant que le tarif augmente, comme je le fais un peu pour le sommet. Hein j'aime bien mais sans plus en fait et si je devais faire que ça je réussirais pas moi ce qui m'intéresse c'est de vous de prouver aux gens en un à un que moi ou mon équipe on est la bonne personne pour vous et donc l'expérience de coaching qui est euh, dont parlent les auteurs du livre profession coach c'est simplement d'offrir une session de coaching de coacher puissamment et donner et montrer et faire expérimenter à votre coaché votre euh, euh, capacité à la coacher, la valeur que vous apportez, de sorte qu'il a envie de travailler avec vous. Okay. Ça, ça me plaît. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon business. J'ai participé à un sommet, euh, à un sommet au salon SME en 2019, je crois. 2020, 2019. Et on a offert comme ça sans appels stratégiques, sans expérience de coaching, à des inconnus. Et c'est comme ça que je suis monté notamment en compétences et que j'ai prouvé à certains clients qu'ils pouvaient travailler avec moi. Maintenant, je vous dis ça, mais euh, c'est pas... une méthode qui a des limites. Okay je ne vais pas rentrer dans comment vendre au téléphone euh, aujourd'hui, mais c'est une méthode qui a des limites. Je vous le dis tout de suite. Je vous invite à 18h à venir au, au, au webinaire, au, à l'intervention de Levi qui va vous parler de ça notamment. Okay Donc, ça c'est top. Ça, c'est top de pouvoir apporter de la valeur avant de chercher à vendre parce que durant cette expérience de coaching, ce n'est pas blablabla, tiens, achète mon truc. C'est blablabla et à la fin, vous offrez éventuellement, éventuellement une deuxième session où là, vous allez euh, parler de votre offre. Okay. Donc, moi pour moi, ça m'a réconcilié avec la vente. Je me suis dit, ok, si vendre… Si vendre, c'était un script où il fallait raconter des trucs pour manipuler la personne, ça m'intéressait pas. Mais si vente c'était de coacher, ah là ça c'est devenu intéressant. Les webinaires, les webinaires. Là ce qu'on fait là, c'est un format webinaire. Bah ben, moi, vous voyez, hein, je suis pas, un, je suis pas un, un bon acteur. Je suis vraiment enthousiaste d'être là, de discuter, d'échanger avec vous. Après de vous avoir en coaching en groupe éventuellement. Je sais pas combien on va être, mais on va y être. Euh, et du coup, je kiffe ça. C'est vraiment génial. Et du coup, bah, je pense que je suis pas trop mauvais. Mais si demain vous me dites de faire quoi? Qu'est-ce que, je... la publicité, par exemple, la publicité sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube, c'est pas ma grande spécialité. Ça colle pas totalement à ma personnalité. En partie seulement. Du coup, c'est pour ça que je le fais pas trop et que quand je le fais, je suis pas très bon. Donc, à vous de prendre quelque chose qui soit lié à votre personnalité. Et en tant que coach, en tant que coach, forcément, vous aimez interagir avec les gens. Donc, créez un maximum d'opportunités pour interagir. Tout ce que vous faites doit amener vers ça. Je discutais avec des prospects qui me disaient, on n'a pas de clients. On pourtant, on publie du contenu sur Instagram et on n'a pas de clients. Ouais, mais c'est quoi le lien entre ce que tu publies sur Instagram et avoir des clients? Ben, parce que si tu veux vendre du coaching avec une publication sur Instagram où les gens cliquent et après ils achètent sur un, sur un, sur un site e-commerce, des heures de coaching, ça, ça n'a vraiment pas marché. Ça n'a vraiment pas marché. Pour rappel, hein, pour ceux qui euh, ne se sont pas encore inscrits, qui n'ont pas encore vu ma masterclass euh, où on passe en revue comment le vendre du coaching vraiment du haut de gamme, je vous remets le lien, inscrivez-vous là. Euh, et enfin, montrer du leadership et après, je passe aux questions-réponses. C'est aider à être ambitieux. Quand vous êtes en appel avec un prospect, c'est très important que vous l'aidiez à être ambitieux. C'est ça être un leader. Être un leader, c'est aider l'autre à devenir la meilleure version d'elle-même. Donc, quand vous avez au téléphone un prospect qui vous dit euh, si vous êtes par exemple coach en reconversion professionnelle. Non, mais moi, j'ai que qu'un bac. Euh, je vais me contenter juste d'un petit travail et ça ira. Et vous, qu'est-ce que vous faites en tant que coach? Vous arrêtez là? Non, vous lui posez des questions, vous la faites réfléchir. OK? Qu'est-ce qui te fait dire qu'avec un bac, tu peux pas faire plus? OK? Est-ce que tu connais des personnes qui ont réussi un, un haut niveau sans même leur bac? Bah ouais, il paraît que Steve Jobs n'a pas eu de bac. OK, ça, tu t'en penses quoi euh, de, de Steve Jobs? Oui, mais Steve Jobs, c'est Steve Jobs. Moi, je ne suis, je suis pas Steve Jobs. Ok, tu es quoi Bah, Moi, je vois là. Euh... Ouais, elle, elle est bloquée en fait. Elle ne peut pas vous raconter des histoires. Elle sait qu'elle n'est pas nulle. Elle a envie de vous dire je suis nulle, comme ça elle reste dans sa zone de confort, mais elle sait qu'elle n'est pas nulle. Non, mais bon, oui, je ne suis pas Steve Jobs, mais j'ai des compétences. Ok, tu as quoi comme compétence bah, Je vais faire ça, je vais faire ça. Ok, dans ton passé, euh, qu'est-ce qui te fait croire que tu es capable de faire plus grand. c'est. Tu peux me citer un accomplissement professionnel Oui, un jour, j'ai fait ça, ça, ça. Ça a vraiment marché. Ok. Et euh, tu et en penses quoi de faire ce genre d'action plus souvent Bah, Waouh, mais c'est pas possible. Là, c'était de la chance. Ok, c'était vraiment de la chance. Bref, vous voyez le truc. Vous questionnez, vous questionnez. Et à la fin de l'appel, je se dit, Waouh, en fait, non, mais tu as raison. Je peux prétendre à autre chose. Je peux peut-être lancer mon business. Waouh. Et vous l'avez aidé à être plus ambitieux et c'est comme ça aussi que vous pouvez vendre votre offre de coaching. Parce que si la personne, elle vous dit euh, « Ouais, non, je suis pas capable », pourquoi elle vous payera pour du coaching si c'est pour atteindre des résultats médiocres Non, c'est pour atteindre des plus grands résultats, n'est-ce pas Donc, aidez-la à être ambitieux. Un autre exemple, c'est des exemples. Hein? c'est pas Je suis pas en train de vous donner une leçon de leadership. Moi, par exemple, avec des prospects ou des clients ou des anciens clients, J'hésite pas à suggérer des concurrents. Okay. Ça peut être fou hein, pour certaines personnes. Euh, comme ce sommet, dans ce sommet, il y a des concurrents. Mais c'est ça faire preuve de leadership. J'ai une cliente, j'en suis hyper fier, euh, qui euh, c'est ma meilleure cliente des deux dernières années, hein, qui a signé pour une offre de mentorat sur un an à, à, à un montant à cinq chiffres. Elle terminé le programme avec moi, et elle réfléchissait à un autre programme pour la suite. Et je lui ai suggéré, je vous promets, je lui ai suggéré au moins cinq concurrents. Cinq concurrents et genre je pas fait, je ne lui ai pas donné des vieux concurrents pour qu'elle se plante et qu'elle se dise « Oh, Lingen, t'es meilleur. Je lui ai vraiment donné des noms, de dons de personnes avec qui j'ai travaillé. Quoi. Euh, et elle a fait le tour et finalement, ça ne lui a pas plu. Et finalement, elle a re-signé pour un an avec nous. Parce qu'en lui suggérant des concurrents, je lui ai montré quoi Je lui ai montré que je n'étais pas un vendeur, que j'étais là réellement pour l'aider elle et que ce qui m'importait, c'était son bien-être. Et comme c'est son bien-être qui m'importait le plus, eh ben j'ai fait ce que j'aurais fait pour ma meilleure amie ou mon meilleur ami, c'est que je lui suggère des concurrents. Et comme ça, elle fait son choix. Et si vous êtes meilleur que vos concurrents, ou que vous avez montré que vous aviez des meilleures valeurs, moi pour tout vous dire comment j'ai signé, c'est que, euh, que je l'ai fait signer, c'est que je lui fais une offre irrésistible hyper adaptée à ses besoins. Hyper adaptée. Du coup, aucun concurrent pouvait faire euh, concurrence. Ouais, voilà, ça, c'était la suggestion, l'anecdote. La, puis une dernière idée c'est euh, que j'ai pour vous, c'est de faire une proposition quitte à laisser votre ego de côté. Euh, moi, j'ai des... des anciens clients, par exemple, qui veulent plus travailler avec moi parce qu'ils ont terminé un cycle et qui veulent faire autre chose. Et du coup, ma fierté me dit, mais Lingen ne leur propose pas ton nouveau mastermind ou ton nouveau programme. Nan, nan, nan, euh, laisse tomber, quoi. Voilà, ils sont passés à autre chose. Ça, c'est mon ego qui parle. Parce que je n'ai pas envie de me prendre un vent, parce que je n'ai pas envie d'être mal vu, d'être perçu comme un gars qui veut absolument vendre. À un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, qu'est-ce qui est bon pour elle Ce qui est bon pour elle, c'est Ce bon qu'elle ait au moins la connaissance de mon nouveau mastermind par exemple et qu'elle fasse son choix en connaissance de cause. Et ton ego, Lingen, ne l'intéresse pas, ça ne l'aide pas. Et du coup, je lui fais une proposition. Et parfois, ça marche, parfois ça ne marche pas. Là, en l'occurrence, pour le moment, elle m'a dit non, mais ce sera peut-être un oui plus tard. Okay le leadership, c'est aussi ça, respecter. Quand on vous dit non, à un moment donné, bah c'est aussi non, vous respectez et ça peut devenir un client après. Mais c'est hyper important de laisser votre ego de côté et voir ce qui est bon pour votre prospect. Et quand vous faites ça, vous gagnez la confiance de votre prospect euh, d'autant plus. Et vous faites preuve de leadership et ça, ça donne envie de travailler avec vous. Ça, ça donne vraiment envie de travailler avec vous.